Dans cette vidéo, on va s'intéresser au sophisme de la cause unique. Et dans une moindre mesure, on va aussi s'intéresser aux faux dilemmes qui ont un certain nombre de points communs avec le premier sophisme, sans être exactement de la même famille. Donc euh, l'exemple qu'on va prendre, c'est celui des tueries de masse aux États-Unis dans les écoles. Alors dès qu'il y a une tuerie dans une école, on va avoir euh, une sorte de bipolarisation euh, du débat, avec, euh, en général, les lobbies pro-armes qui vont dire, euh, c'est à cause des jeux vidéo qu'on transforme euh, nos élèves en serial killer ou en, en, en, en tueur euh, de masse. Euh, si on devait faire ça avec des chiffres, en fait, euh, typiquement, c'est des expériences où vous auriez euh, une, un groupe d'élèves qui, euh, qui est privé de sommeil et un autre groupe qui aurait du sommeil normal. Et on veut savoir l'impact de, de, des habitudes de sommeil sur les notes et on, aurait une, on, on observe une différence, on montre qu'elle est statistiquement significative et tout de suite on conclurait les mauvaises notes sont expliquées par le manque de sommeil. Et bien, Faire ça c'est un argument qui est fallacieux parce que on, quelque part on écarte toutes les alternatives, euh, toutes les explications alternatives. Donc tout ce qui est euh, sophisme de la cause unique, c'est un sophisme dans lequel on simplifie trop une situation qui est complexe. Et en fait, pour ne pas tomber dans ce piège, il y a une chose qui est très simple à faire, c'est nuancer son propos. Par exemple, ce titre qui est typiquement un titre de, de journal, si je change un petit peu et que je dis le manque de sommeil, c'est l'une des principales causes de la chute des performances scolaires, dans ce cas, on sort euh, du sophisme et on est dans un argument, ou en tout cas de, dans une proposition qui ne relève pas euh, d'un sophisme. Le faux dilemme, c'est un petit peu la même chose, c'est ce concept de simplification abusive d'une situation, sauf qu'au lieu de laisser une cause, bah là on ne laisse que deux alternatives. Par exemple, vous êtes soit avec moi, soit contre moi, ça c'est un faux dilemme. Euh, si on applique ça à, à du raisonnement causal, euh, ça va donner quelque chose comme, euh, imaginons qu'on a un phénomène à expliquer, donc un explicandum qui est le déclin de 30% des populations d'abeilles en 10 ans, euh, et on arrive et on va dire euh, soit euh, c'est les pesticides, soit c'est le changement climatique, tout en écartant en fait d'autres alternatives, ça peut être très bien des espèces invasives typiquement un, un frelon asiatique qui viendrait attaquer les ruches. Donc voilà, pour ne pas tomber dans ces pièges, c'est un petit peu comme quand on réfléchit en termes de raisonnement inductif, de généralisation, tout est dans la nuance.